Salutations, ici Davy, web entrepreneur et blogueur sur tonwebmarketing.fr et dans quelques minutes je voudrais vous montrer les trois meilleures façons de rentrer sur un marché si vous êtes au début de votre activité ou que vous allez bientôt vendre des produits ou services. Alors si vous venez tout juste de commencer votre activité et que vous n'avez pas de produits à vendre ou alors que vous avez déjà des produits mais que vous avez du mal à les vendre, en fait il faut savoir qu'un produit c'est l'une des armes les plus puissantes pour créer une image et une réputation pour une entreprise votre produit votre gamme de produits c'est votre porte d'entrée sur votre marché mais vous ne pouvez pas vous lancer avec n'importe quel produit avec un produit bateau un produit qui n'apporte aucune valeur ajoutée à vos clients aussi bien au niveau du prix que de l'expérience par exemple si vous avez un site qui parle de poissons rouges alors la pire façon de rentrer sur un marché ce serait de vendre des bocaux ou du matériel pour aquarium car vous en vous trouvez déjà partout concrètement il n'y aurait aucune différence par rapport à vos concurrents et donc aucune raison de vous acheter et ceux qui vous achèteront vous auront, vous auront très probablement vite oublié. Alors voici trois façons que je considère comme les plus efficaces pour rentrer sur un marché. Trois façons qui ont chacune un but différent et qui correspondent à une stratégie différente et qui peuvent s'accumuler si vous le souhaitez. Alors la première c'est avec un produit de type vache à lait. Donc ça c'est le terme qu'on emploie en marketing pour désigner le produit le plus rentable de l'entreprise, un des produits qui rapporte le plus de cash à l'entreprise et en général pour une très longue période de temps. Donc ça, il s'agit tout simplement de votre produit phare, votre produit principal, celui qui résout le problème principal de vos clients. Euh, par exemple, pour Coca-Cola, l'un des produits va c'est la canette de Coca classique. Et il s'agit d'une des, euh, des façons idéales de rentrer car elle va favoriser le bouche à oreille. Euh, il est fait pour être apprécié du plus grand nombre et votre produit va à la fois servir de moteur à votre promotion, mais également donner une bonne image de vous et vous aider à fidéliser vos clients la deuxième façon de rentrer sur un marché euh, c'est avec un produit d'appel donc un produit d'appel on le désigne euh, par un produit qui est fait pour créer une première relation sans douleur avec un client euh, par exemple avec un produit qui est 90% moins cher que le reste de votre gamme euh, qui permet de convaincre alors plus facilement vos prospects de vous faire confiance et donc de tester un petit peu ce que, ce que vous faites et donc de commencer à établir une relation avec des clients pour pouvoir construire une liste et vendre davantage de produits par la suite. Il est beaucoup plus facile de vendre vos produits à des clients existants que de trouver de nouveaux clients et un produit d'appel ça vous permet de faciliter cette acquisition de clients avec un produit moins cher que la normale pour en revenir à l'exemple des poissons rouges un bon produit d'appel ce serait euh, par exemple un guide en pdf pour les aider pour aider les gens à faire vivre leur poissons euh, le plus longtemps possible euh, avec un prix de 1 ou 5 euros par exemple puis la troisième façon euh, la plus efficace de d'entrer sur un marché ce serait avec un produit de luxe un produit haut de gamme donc l'idée ici c'est tout simplement euh, d'adopter un positionnement d'expert de positionner clairement votre produit comme la qualité supérieure par rapport à tout ce qui se fait déjà sur votre marché et tout ce qui est cher, tout ce qui est hors de prix, ça attire notre attention et on se dit que si le produit est cher, alors ça doit être quelque chose d'incroyable. Et du coup, même si vous ne vendez que quelques produits, vos autres prospects qui auront quand même été exposés à la vente vont retenir votre marque et la retenir comme quelque chose de remarquable. D'ailleurs, les nouveaux créateurs de marques de vêtements, euh, s'ils vendaient des vêtements à 10 ou 20 euros, ils tomberaient de, dans la masse et on les oublierait très rapidement. Alors que vous le voyez, les marques qui ont réussi à sortir du lot, elles l'ont fait avec un prix plus élevé que les autres, quitte à créer une deuxième marque par la suite avec des prix plus accessibles. Donc voilà les trois stratégies euh, qui sont différentes mais qui peuvent être utilisées ensemble. Vous pouvez par exemple décider de positionner votre produit euh, vache à lait comme un produit haut de gamme ou encore utiliser un produit d'appel puis faire avec un upsell euh, pour vendre votre produit vache à lait. Euh, Bref, la bonne stratégie dépend avant tout de la nature de votre produit, de votre positionnement et surtout de votre marché. Sur un nouveau marché, pour une nouvelle idée, il vaut mieux rentrer avec votre produit vache à lait alors que sur un marché saturé, il est plus facile de rentrer avec un produit de luxe ou un produit d'appel. Donc voilà n'oubliez pas aussi que sur le long terme avoir un produit c'est bien pour démarrer mais une entreprise pour résoudre le plus efficacement le problème de ses clients euh, un seul produit c'est pas forcément l'idéal sur le long terme vous aurez, euh, vous aurez besoin d'une gamme de produits et le moment idéal pour créer un autre produit ce n'est pas après le momentum après votre pic de vente mais au contraire pendant votre pic de vente pour que vous puissiez euh, le lancer au moment où les ventes faibliront pour vous assurer un, pour assurer un revenu récurrent à l'entreprise. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces conseils vous ont été utiles, euh, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien euh, juste au-dessus de la vidéo. Euh, si vous voulez participer aux commentaires en me disant ce, ce que vous en pensez. Euh, voilà, merci encore. Je vous dis à très bientôt sur tonwebmarketing.fr.